Des grains de café sont saupoudrés à la surface de l'eau. En déposant une goutte de savon, on abaisse localement la tension de surface de l'eau. En périphérie, elle reste élevée. La différence de tension de surface entraîne les grains vers les bords. Les grains de café soulignent la limite de l'étalement du savon à la surface de l'eau.